Salut voilà les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Ça fait un petit moment ben, que j'étais absent sur les réseaux sociaux, sur Youtube principalement Pour vous dire la vérité, j'ai filmé plusieurs vidéos Mais sauf que voilà, j'ai pas eu le moral de les monter Et je voulais pas aussi vous ben, poster des choses qui vous intéresseraient pas, selon moi En tout cas, ça me fait super plaisir ben, de vous retrouver aujourd'hui Je vais vous emmener avec moi pendant ce week-end J'espère que vous allez aimer cette vidéo ah, Là en fait, je vais aller au coiffeur Pour aller couper un peu tout ça Et ben, je vous emmène avec moi Allez, ciao Voilà les amis, je viens tout juste de finir de me faire couper les cheveux En fait j'ai rasé sur le côté, j'ai gardé la longueur et tout Là je vais à la mairie de papété je vais aller récupérer quelque chose là-bas Et puis euh, bah, je vous emmène avec moi Yorana les amis <rire> Allez, bonne journée hein ouais. Nana oui. Hey Yorana Komko Bonjour, ai Ça va un mm. mm. mm, café. Café. Mm, okay. Coucou Papa. Ça va T'as fini par ton café voilà les amis, il est 18h, j'ai oublié de filmer en fait ce qui s'était passé avant Mais bon, rien d'intéressant Là je viens tout juste de faire un TikTok avec ma soeur Là je reprends les TikTok et tout et tout Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Tink.Edit Je crois sur TikTok Là on se prépare, là on va aller à Papara Pour aller rejoindre ma petite famille Avec mon papa, ma maman moi et mon petit frère euh, Je vous emmène avec moi Et puis bah, on se retrouve à Papara Allez, gros bisous Une heure plus tard. Bon, les amis, on vient tout juste d'arriver à Papara. Avec papa, on a fait un petit feu. Mais vous voyez, ça, c'est de la buée, ça. Enfin, la buée, ce sont des nuages, quoi. En tout cas, on est bien arrivé. tiens, on est bien arrivé. On est bien arrivé. Oui, c'est cela. C'est quoi le ma de ce soir Steak yeah, steak. Oh, oui, oh, oui, la dot. <rire> bon appétit. Bon appétit Miam, miam, c'est trop bon. Avec cocombe. Cocom, là. Avec une petite sauce tartare, ici. <rire> Bon les amis, ce que j'adore ici à Papara, c'est qu'on mange super bien avec le Cristo juste à côté là. Et à chaque fois, c'est le plat est ça délicieux es négrette, en fait. et je vous souhaite un très bon appétit. Mes oui. amis, regardez, on a une petite visite d'un oiseau. Il est venu comme ça. Coucou. Oh non, il s'est cogné. Comment tu t'appelles Mais c'est bizarre, c'est pas, on dirait un... Euh, un canard. Un canard, euh. Ah, c'est un bébé En fait, là les amis, il y a quand même plein de buée, là on est dans les nuages carrément. On voit pas bien mais oh, on est dans les nuages. Il oh, y a mon petit flei qui a attrapé le petit oiseau. Il est trop chaud. Il est content d'être avec toi Tsunin. Ah bon, on est super bien gâté ce soir. En dessert, on a une glace chocolat pistache avec des raisins sans graines. <rire> <rire> <rire> C'est mon anniversaire Ah non, c'est pas ton anniversaire Tada. En oui, oh, plus, j'ai toujours le café, papa ah, oui. Chocolat c'est quoi <rire> Moi, papa Moi, je choisis celui-là La vie, c'est comme dans une boîte de chocolat Il n'y a pas un choix, c'est tout ce <rire> pareil Miam, miam wow. mm. hey. Allez l'oiseau ah. wow. ah. C'est trop... trop beau Oh les amis on a libéré Ouais, il est parti Il y a les amis donc là on se retrouve que maintenant Vous avez pu voir que ce matin on a libéré l'oiseau Et là oui, il y a mon petit frère Est-ce que vous le voyez Ah Il est là mon petit frère Voilà, bon, la porte Allez. est bien fermée tournée Ouais on est invité en tant que jury à Miss et Mister. Les amis, on les amis, on va aller à à <rires> Accueillant et bien ce champion du ah, ah, oh, championnat, Elle est magnifique, elle a été élue le samedi 8 juin, sans doute vu le corps histoire sur les gens de Taïti Louis Télévision, ça tombe bien, elle est la 50e Miss Dragon, Mademoiselle Hennity Bang On vous attirer à les à dans les cas de la Eh, les amis, c'est pas tous les jours qu'on a le dragon, hein oui. Apparemment, vous donnez déjà votre photo avec. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Bienvenue. Ils partagent. Les gens, n'hésitez pas également à danser avec eux. Et ben voilà, on peut encore une fois, s'il vous plaît, les applaudir bien, d'accord Et ça tombe bien. C'est maintenant.